Bonjour, ici Jean luc henri de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une salsa de légumes lactofermentés. Et euh, en fait, une salsa euh, fermentée, c'est extrêmement bon. C'est probablement un des plats fermentés qu'on mange le plus à la maison, euh, après le pain, le fromage, puis d'autres choses. Mais on en mange vraiment énormément. Ça, ça agrémente des, des sauces qu'on euh, mange avec des légumes, on mange avec euh, des des sauces pour pâtes. En fait, Quoi qu'il qu en soit, c'est vraiment la meilleure salsa que vous allez manger toute votre vie et vous allez en vouloir en, en manger des grandes quantités. On va faire ça dans un format avec ce, ce contenant qui est un kit de, un, de fermentation complet euh, Culture for Health qui, un, qui contient jusqu'à 2 litres. Euh, quasiment 2 litres. Et euh, avec ça, on aura un bon, une bonne quantité pour, pour notre salsa. Donc, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la salsa ben, Pas mal ce que vous voulez... Qui ressemble un petit peu aux légumes d'une salsa. Moi ce que j'ai pris euh, là des tomates, poivrons, rouges, la lime, un piment fort, de la coriandre fraîche et de l'oignon rouge. Mais vous, si vous avez des tomatillos, si vous avez euh, plus, de, un, plus de piquant, plus de piment fort ou moins de piment fort, c'est comme vous voulez. L'idée de base c'est de faire quelque chose qui soit un petit peu légèrement piquant mais ça se trouve ça pourrait être l'oignon qui, euh, qui apporte le piquant. Donc vous allez voir, c'est super facile. L'idée de base, c'est qu'on a besoin d'un robot. On a besoin d aussi du sel. Le sel va permettre de faire en sorte que la lactofermentation se démarre et se fasse. Et ce qu'on ce qu calcule, c'est généralement 2% de sel. Mais on, on va faire simple. Vu que c'est 2 litres, j'ai calculé, c'est à peu près 2 kilos. Donc ça veut dire 2%, hein, 40 g à peu près. 40 g, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais 40 g. Ça, c'est une cuillerée à soupe, ça représente à peu près 3, 2,5 cuillères à soupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos ingrédients dans le robot directement. Donc, on les coupe grossièrement... OK. Parfait. Hop là. Donc, là, on a un, un bon de litres de salsa. Ce qu'on fait, c'est qu'on ferme le pot. Là, on ouvre ce petit couvercle-là, et on remplit d'eau jusqu'à la ligne marquée line, tout simplement jusqu'ici. Et, et voilà, c'est prêt. Laissez ça au moins cinq jours sur votre comptoir. Après cinq jours, ça va être prêt. Vous pourriez oublier ça pendant des semaines, voire des mois. Il n'y a pas de problème, mais ça va s'acidifier tranquillement à la longue. Euh, si à un moment donné, vous, pouvez, vous pourriez transvider dans les plus petits pots si vous voulez conserver au frigo ou en donner à des amis. Quoi qu'il en soit, vous allez voir, ça va vite se manger. Euh, vous allez trouver plein de façons de le manger et c'est vraiment délicieux. Bonne fermentation